Je pense qu'il y a plusieurs atouts. Tout d'abord, euh, des atouts pour les étudiants euh, et les étudiantes parce que qu'ils bon, ont un cours dans lequel ils peuvent travailler à leur propre rythme. Donc, ils travaillent euh, pendant un moment de la semaine, qu'ils choisissent eux-mêmes et ça peut, être, euh, bon, ça peut aider dans la flexibilité. Euh, C'est aussi une question d'avoir chacun son parcours, donc les étudiants peuvent parcourir plus vite ou plus lentement les matériaux et donc vraiment travailler à leur propre rythme. Et ça, ça peut être intéressant, euh, par exemple, si on a des étudiants avec euh, d'origine ou des backgrounds disciplinaires euh, ou, des, ou des intérêts différents. En fait, tout le monde peut travailler plus lentement ou plus rapidement, euh, dépendant de leurs besoins. Euh, et de la part de la prof, en fait, il y a aussi vraiment des avantages. Je suis une prof qui voyage beaucoup. Et donc, ce n'est pas toujours facile de coller mes voyages entre toutes les autres choses, entre toutes les obligations de cours. Et donc, avoir un cours en ligne ou avoir quelques modules en ligne au sein d'un cours donne plus de flexibilité. Donc, c'est intéressant. Euh, ensuite, ce qui est intéressant aussi, euh, vu que je travaille sur des thématiques qui sont internationalement pertinentes, mais qui implique aussi euh, des spécialistes un peu de partout du monde. En fait, je peux faire intervenir ces spécialistes dans mon cours sans devoir les amener en Belgique. Et donc, euh, dans mon cours, par exemple, on a quatre séminaires au cours du quadrimestre et les spécialistes qui parlent peuvent être basés partout, euh, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, peu importe, on doit juste trouver la planche horaire euh, libre et puis ils interviennent et les étudiants puissent profiter de cette expertise euh, sans que cette personne doit forcément être présente en Belgique. Bon, il, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment essayer de créer une interaction intense. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément y mettre beaucoup de temps. C'est une autre chose. Tout d'abord, euh, l'étudiant doit avoir l'impression que vous êtes en train de le suivre. Et donc, euh, nous, au sein du, du cours, on a installé un système de badge. Pour chaque euh, module, il gagne un badge et ça leur donne voilà, quelque chose à, à aspirer. Il faut gagner cinq badges au cours du cours. Et donc, déjà, le fait d'obtenir un badge, c'est un système tout à fait automatique. Mais pour l'étudiant, ça donne l'impression d'être suivi. Et donc, quelque part au milieu du cours, euh, je retrace un peu ceux qui ont déjà très bien travaillé, je leur dis bravo et ceux qui n'ont pas encore bien travaillé, eux, eux, je leur dis ben voilà, il faut vous rattraper. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose qu'il faut vraiment essayer de faire quand on est dans un cours en ligne, c'est d'assurer qu'il y a un, un moment spécifique et préférablement le même moment chaque semaine que les étudiants euh, se mettent en contact avec le cours. Et moi, la façon dont je l'ai fait, c'est que je, je leur envoie un message hebdomadaire. Donc, chaque semaine, il y a un message qui parle lundi matin à 8 heures exactement, mmh. dans lequel on parle des activités qui sont à faire lors de cette semaine. C'est très important à faire ça parce que sinon, le cours en ligne devient quelque part un cours fictif. Les étudiants oublient, il y a d'autres urgences, d'autres travaux et ça devient un peu le truc que « oui, je vais le faire quand j'aurai le temps, mais pas maintenant ». Tandis qu'ici, il y a un message hebdomadaire de la prof qui dit « Cette semaine, vous êtes censé faire ceci et cela. Si vous n'avez pas encore fait ça, attention. » Donc ça, ça leur garde dans le bain et ça fait à ce qu'ils avancent. Euh, de nouveau, ce n'est pas hyper intense en termes de travail parce que ce que je fais au début du quadrimestre, c'est que j'écris déjà tous ces messages. Donc, c'est une seule fois qu'il faut vraiment faire un effort. Hein. Donc, vous, vous mettez le message, vous mettez tous les liens dedans. Mais là, vous avez un long fichier. Donc, chaque semaine, je fais copier-coller de mon message particulier. Je le relis vite. Mais bon, voilà, euh, des fois, je rajoute quelque chose. Mais comme ça, au moins, ils ont l'impression d'avoir ce message qui leur inspire et qui leur insiste aussi à continuer à travailler. Donc. Et puis, sur Moodle, on peut configurer les choses de façon que ça part chaque semaine à telle heure. Donc, on peut déjà l'insérer une ou deux semaines avant, en avant ou même euh, au début du quadri de façon qu'ils vont recevoir ça chaque semaine. Donc, ça, c'est quand même important. Euh, et puis, il euh, y a aussi les moments où on parle en direct, donc les quatre conférences au cours du quadrimestre qui sont censées à participer dedans, donc c'est obligatoire d'y être. Et donc, ça, c'est aussi un moment d'interaction dans lequel on, on est en contact direct et que les étudiants sentent que la prof est là et moi, je dois être là aussi. Bon, tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la charge de travail en année 1. Euh, la première année, c'est intense et donc ça peut être intéressant de peut-être faire les choses par étapes et de dire OK, je fais d'abord un module à distance et puis euh, l'année après encore, juste parce que c'est quand même intense de devoir enregistrer toutes ces vidéos ou de devoir chercher des matériaux euh, qui se prêtent au dispositif. Donc ça, c'est une chose. Euh, je vous conseille aussi de vous faire accompagner. Euh, parce que euh, Louvain Learning Lab a vraiment des gens qui puissent euh, vous aider dans la construction et aussi vous donner des idées par rapport à comment utiliser les, les dispositifs qui, qui existent d'une bonne façon. « Ah, mais je peux faire ça comme ça et c'est beaucoup plus simple que je l'avais imaginé, donc c'est quand même très important. » Et finalement, euh, je pense que c'est aussi très important de bien communiquer avec les étudiants et d'être prévisible. Euh, avec les messages hebdomadaires, ça aide vraiment à avoir tout le monde dans le bain et de ne pas avoir la moitié des étudiants qui, perd, qui, perdent quelque part, qui, qui se perdent quelque part dans le désert. Euh, il ne faut pas que votre cours devienne un cours fictif ou un truc qu'ils vont un jour faire euh, vite, vite. Il faut vraiment que vous restez... Euh, activement planifié dans la semaine des étudiants, et donc il faut assurer à ce que votre cours reste une priorité. Donc ça, et donc, trouver des dispositifs qui aident avec cela. Je pense que ça, c'est mes quelques conseils à donner.